Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui c'est dimanche, le dimanche je fais de la randonnée avec un groupe de marcheurs internationaux. Et aujourd'hui c'est une randonnée un petit peu particulière car nous avons décidé de faire une beach walk. Beach walk ça sous-entend bien sûr que nous allons marcher sur la plage. Alors le départ se fait du sud de l'île, du côté de Watanon. Watanon est connu notamment pour son marché de pêcheurs. Et d'ailleurs, nous allons traverser le quartier des pêcheurs sur la plage. Le quartier des pêcheurs se trouve justement derrière moi et nous allons commencer, je pense, par le marché. Alors c'est parti pour une randonnée un petit peu particulière aujourd'hui dimanche à Kosamui. C'est parti Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Alors le départ se fait du sud de l'île, du côté de Watanon. Alors on passe par le marché des pêcheurs, le marché frais ici à Uatanon. C'est très, très animé le dimanche matin. On appelle ce quartier aussi le quartier musulman parce que les pêcheurs sont souvent musulmans que Samui. Et en Thaïlande globalement je crois aussi. Ah, ici on découpe le poulet. Voilà la mosquée de Koh Samui. Et là, je traverse le petit quartier de Watanon, tout à fait dans le sud-est de l'île. Tout à fait des paysans. Quartier des pêcheurs, ainsi qu'on va pouvoir le voir maintenant en arrivant sur la plage. Alors ici, ils font sécher au soleil le poisson. au Ma, ma, ma ma ok. Waniki na <-shirt> Kinkao Ok Ok <faire tr LED> Kinkao <Colon exercices> <f bluffing> Voilà, on arrive directement sur la plage de Watadon avec les très jolis bateaux de, de pêcheurs, c'est un festival de couleurs c'est vraiment très joli très agréable, la mer est particulièrement calme, elle est carrément plate. Ce matin, Le temps est légèrement couvert, ce qui est pas mal pour nous aujourd'hui parce que nous allons marcher un long moment sur la plage en plein soleil. Donc c'est plutôt plaisant pour nous de, de profiter d'une météo pas trop chaude. Alors aujourd'hui le groupe est très important. Euh, il faut savoir que ben, c'est une randonnée beaucoup plus facile forcément. Et on a, on a notamment ici un petit groupe de françaises, ce qui est assez rare. Et les deux dames que vous voyez de dos ici, euh, sur la droite, sont en vacances. Voilà, je vous emmène avec moi pour cette jolie randonnée hein, sur les bords de la plage du sud de Koh Samui. On voit ici les stands où les pêcheurs réparent leurs filets. Et vraiment, c'est très joli au niveau des, des couleurs des bateaux, avec tous les drapeaux qui flottent. C'est vraiment chouette. I'm good and you? I was looking at your channel. Thank you. With a lake with flowers, mm -hmm. lotus flowers. There were lots of flowers and the food was colorful and it was kind of a setting where Yeah. Uh, but I've been to two restaurants And the other one is the nature. That one. The That's nature. The one. The okay. Nature. The nature. You recommend that? Yes, right? I recommend it. Um, you have to know that the service is very slow, but the food is good. The environment is very interesting as well. Yeah, that's what it, that's what it looked like. Yeah. And the food was colorful. And, yes, uh, it is. Uh, all the people there seemed to be Thai when I saw the picture. That's it. So my channel is more to promote Thai people, local restaurants. I do. I eat Thai mostly. <laughs> yeah. I can eat some Thai food, but I don't like... I'll eat anything that's not too spicy, Yeah. I always have to tell them, you know, my pet. My pet. <laughs> King pet die, I can eat uh, spicy, but my stomach said sometimes, uh, Emma yeah. stops, and as I, I want to stay here in Thailand and be able to eat Thai, so I decided to, sometimes to eat uh, spicy, but not every time, only to protect my body. <laughs> right. Alors voilà le groupe d'aujourd'hui, vraiment international. Australien, Anglais, Thaï. encore Australien, de bain, on a le big boss, Tom. Voilà, marée basse pour la météo aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment des plages où l'on vient pour se baigner habituellement. Et là je vois qu'il y a un pêcheur qui a un poisson. Oh, Saw Ouais. Wow. Plamuk, si je ne me trompe pas, c'est le calamar. Alors sur cette plage, comme vous le voyez ici, il y reste quelques arbres en bord de mer, ça c'est plutôt sympa. On va en trouver pas mal des comme cela. Si je ne m'abuse, c'est un palétuvier avec des racines énormes qui tentent à s'accrocher à la côte. Et regardez, si la vie est pas belle en Thaïlande. Donc randonnée facile pour aujourd'hui, ce dimanche 6 juin 2022. So I may introduce you, um, Mike. He's running um, a channel and a Facebook page about uh, working remotely, right? Yes. Can you tell us something? Uh, it's called Digital Nomad Ventures on YouTube. Et puis sur Facebook, c'est ma photographie de c'est ma photographie. Nice Une photo très belle de Koh Samui, avec des couleurs très belle et il donne beaucoup d'advices aux gens qui veulent travailler ici, ou à Exactly. ou à Alors ici, on est pratiquement... Uh, uh, oui, on est tout à fait au bout de l'île, uh, à la hauteur du zoo, pour ceux qui connaissent. Il n'y a personne. Mais vraiment personne. Si vous voulez des plages où il n'y a personne. Alors là, bien sûr, vous voyez marée basse, vous vous dites bon, c'est pas top pour se baigner, je suis d'accord. Mais à d'autres moments de l'année, ou même si à cette période, on est vraiment sur la période des grandes marées. Juin, juillet, là, jusqu'au solstice, tout autour de l'île, il, il y a beaucoup moins d'eau. Alors, vous avez peut-être eu l'occasion de regarder ma, ma playlist qui s'appelle euh, euh, toutes les plages de Koh Samui. C'est une playlist sur laquelle je fais le tour de Koh Samui, plage après plage. J'en suis à la onzième et je n'ai fait que la moitié de l'île donc c'est pour vous dire qu'il y a une, vraiment une grande diversité sur cette île. Je vous engage à, à aller voir un petit peu ces vidéos parce que si vous voulez découvrir des plages secrètes ou des plages pour, pour l'ambiance, quelquefois ce n'est pas forcément des plages pour se baigner, ce sont des plages pour ben, voir l'ambiance, les pêcheurs, la nature, les mangroves, les mais les grandes cocoterées. Envie d'exotisme de, et de regarder un petit peu les, les belles images de Kosamui, Samui. Eh bien allez voir cette chaîne. Je vais continuer les à filmer. La dernière vidéo que j'ai tournée concerne la plage de Talingnam. Donc comme je suis en train de remonter vers le nord, la suivante sera Lipanoy. Ensuite j'arriverai sur la plage de naton et puis après j'arrive vers chez moi, alors là je vous promets une belle vidéo parce que comme je connais forcément particulièrement bien ce coin et que c'est un coin vraiment encore typiquement thaïlandais avec plein de super restos, eh bien je vais vous en faire les éloges. Voilà cet endroit c'est un peu plus euh, rocheux, rocailleux et quand la mer est haute la mer vient carrément jusqu'à ce mur, hein, c'est... Impressionnant comme la mer peut se retirer ici. D'ailleurs, c'est pas très connu qu'il qu y a des marées à Koh Samui. Mais là, on a décidé de faire un contour, un contournement parce qu'il y a une maison abandonnée ici et Tom voulait voir où, où on en était. Voilà, est en train de nous raconter l'histoire de cette maison. Apparemment, un, un groupe qui s'est euh, deux associés qui se sont disputés. Alors, je sais pas si c'est deux frères. Did you say it's a brother? They are brother or friends? Shareholders or shareholders. Donc c'était deux associés qui ont commencé à construire ce, cette bâtisse, il y a pas mal de temps, hein. How old is this house, do you know? Oh, like this we so 20 30 oh my god, bon, elle me dit yeah. plus, de, plus de 20 ans, peut-être plus, cette yeah. maison a été construite, Et effectivement, yeah, moi, a depuis a que je la vois, house. Ah oui, elle était très jolie, ça c'est sûr. Donc ils ont commencé à construire et puis ils se sont disputés. Voilà, ça arrive. Bien choisir ses associés lorsque, partout dans le monde, mais particulièrement quand on est en Thaïlande. C'est un joli spot, hein, c'est dommage. Voilà, donc par moments on quitte la plage et on rentre un peu dans ces resort ou ancien resort. Et puis là on s'approche d'une petite mangrove, un petit morceau de mangrove. On va également voir un petit peu plus loin une, une grotte secrète. Sur une deuxième petite baie carrément dans le sud. C'est mignon comme tout. Là il y a un pêcheur qui a mis son bateau à l'abri. Alors pour ceux qui connaissent, il y avait un charmant lieu ici dans ce petit bout de plage. Alors là Maribas c'est sûr que ça donne pas vraiment euh, la même chose. Donc ça euh, venez à un autre moment de l'année et vous verrez un petit lagon vraiment superbe. Le resto dont je parle a malheureusement fermé. Alors d'une part à cause du Covid, mais aussi euh, en raison de travaux. Je crois qu'ils sont en train d'aménager un hôtel derrière le resort que l'on voit ici. Le Cool Bar, ça s'appelait le Cool Bar, je me souviens. C'était un chouette endroit. Bon, maintenant il ne reste plus qu'une partie. et Ils font un marketing super. Today special: buy one beer for the price of two and receive a second beer absolutely free. Une balancelle, quelques bateaux de pêcheurs. Very easy walk, right? Yeah, yeah, it's flat walk. Voilà, William nous dit que c'est une une randonnée plate, facile à, à Facile, facile à réaliser. C'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. S'il y a vraiment un endroit où vous pouvez faire une petite rando par vous-même, c'est bien c'est bien celle-ci. Parce qu'en fait, il suffit de longer la plage. Et là, c'est impressionnant parce qu'à d'autres périodes de l'année, la mer est carrément en haut du mur. C'est amusant de voir cette marée basse. Voilà, là, notre lagon. Et comme ceci, les, les différentes baies s'enchaînent. Qu'en pensez-vous Alors, si vous êtes des habitués de la Thaïlande et de Koh Samui, dites-moi si vous connaissez cette plage. Si vous êtes déjà venu faire de la randonnée, ou petite marche le long de cette plage. Ici, j'aime beaucoup cette ce petite presqu'île parce que la, la roche est légèrement arrondie. Elle, est, elle a été sculptée par les vagues et la mer. Et il y a un genre de, une genre de construction euh, là-bas sur la partie gauche. Là, ils ont installé une table. Alors là, c'est sûr qu'on rentre carrément dans un resort. Mais sincèrement, c'est un ancien resort. Quand vous voyez la couleur de l'eau. Ça va, les cas Frog Or... Est-ce <rires> ouais, Je demande si c'est une piscine pour les. les grenouilles et les crapauds. Oh, regardez, c'est joli. Regardez comme c'est nuit. Oui, on pense que les personnes qui sont là. peut-être peut squattent le lieu. Voilà, imaginez ce petit lagon quand on est à marée haute. Regardez un peu la couleur de l'eau. Alors bien sûr, là, le temps est un peu couvert, donc ça change ce que l'on voit. Mais c'est quand même super chouette, comme ils ont arrangé ça. J'ai pris une position dominante pour pouvoir filmer ceci. Un pêcheur, un bateau de pêcheur ici. Et puis le petit lagon Voilà, ouais, le groupe fait une petite pause pour boire. C'est vrai qu'on oublie souvent de boire quand on, quand on marche. Like Ray, don't touch this! Regardez ce que Graziella m'a ramené. De France. Graziella. Ray, un... Emma, keep out your hand from here! This hey, only for me! Emma, des ferrets au Non, non, non, je ramène, je veux pas des ferrets rochers. rocher! Really? Graziella a eu la gentillesse de me proposer de me ramener des 40 sacs. Alors si vous venez à Koh n'hésitez pas à me ramener des 40 sacs, c'est mon péché mignon. J'adore ça, merci infiniment. Merci beaucoup. Thank you. Okay. On a une petite partie exploration pendant cette randonnée. Yep. On a l'impression d'avoir une grande aventure sur cette partie. Voilà les méfaits du Covid. Encore un super hôtel, mais vraiment un super hôtel. Euh, malheureusement fermé alors c'est sûr qu'en cette période de marée basse c'est moins euh, moins sympa mais sinon ils ont une plage privée hein. avec aussi un, un immense palétuvier ici pour faire de l'ombre et aussi le au restaurant bord de mer <rire> la mer est tellement basse qu'on peut rouler en scooter actuellement les pêcheurs se régalent. Alors ici c'est la petite surprise dont je vous ai parlé. En fait ici il y a une grotte privée, une grotte secrète. Alors ça commence ici par une maison des esprits. Voilà, voilà à quoi ressemble la petite cave secrète. Pas un coin très éclairé mais quand même suffisant pour y voir. Le bouddha la vue sur la mer. Voilà la, la petite grotte se trouve dans ce rocher bien caché. C'est un joli coin. Pas facile à trouver. Cette randonnée sur les bords de la plage du sud dure environ deux heures aller, deux heures retour. Donc comme vous voyez, c'est vraiment très facile à, à réaliser, même si vous n'avez pas l'habitude de marcher. Euh, suivant les saisons, vous pouvez aller un peu plus loin jusqu'au temple de Lamsor. Lamsor, Lamsor Beach, c'est également euh, une plage que j'ai déjà filmée. Donc vous, vous pouvez regarder dans la playlist. N'oubliez pas de prendre un chapeau, même si c'est nuageux. De la bonne crème solaire et surtout d'emporter de l'eau avec vous. C'est important de s'hydrater en Thaïlande, on n'a pas l'impression comme ça. Mais le, le, le soleil tape, même quand on fait du scooter. Une petite pensée pour Pierre-Alexandre qui avait pris de sacrés coups de soleil les premiers jours en scooter. Je voulais faire aussi un petit coucou à Charlie qui suit toutes mes vidéos. Bonjour à tous les riders les pêcheurs en profitent pour ramasser des coquillages pour les vendre sur les marchés ou pour leur consommation personnelle. Ce sont généralement des coques. D'ailleurs, on voit que les coquillages s'accrochent sur ce type de rocher. Regardez comme ce coin est joli, on dirait une petite cascade. Il y a un toutou qui est tout perdu, tout seul là-bas. Là, on est sur le trajet retour et vous voyez l'eau commence à remonter petit à petit. Bon, c'est le simple principe de la marée, hein, on est d'accord. Vers le cool bar dont je parlais tout à l'heure. Mani, put pas sa Ingrid, my my, my die, die nilai. Sawadika, tu arika, tu. Tu Emma, Emma, Emma, my youtube channel Emma kosamui. Sawadika. Les pêcheurs sont en train de se reposer à l'ombre. Et je viens de me présenter pour que leurs enfants, pour qu'ils acceptent que leurs enfants puissent me parler. Les, les petites filles avaient envie de parler anglais. Voilà, on voit que la mer est un petit peu montante et un peu plus d'eau autour des bateaux, mais sûrement pas loin de midi. J'entends que les pêcheurs parlent de, de moi, donc je pense qu'ils vont regarder ma chaîne YouTube et se regarder en vidéo un peu plus tard. J'ai demandé l'autorisation de, de filmer ces pêcheurs. Sawadeka! On travaille en famille, le fils aide son papa. Donc là vous voyez le village de pêcheurs qui est installé directement sur la plage. Et côté droit, les bateaux. Vraiment ils ont différentes formes, différentes couleurs. Ils sont vraiment très très gais. Et avec toujours des, des petits fagnons qui sont des, des fagnons porte-bonheur, ici de toutes les couleurs. Le nombre de bateaux est vraiment impressionnant. Simplement, quand vous êtes à Huat avancez-vous sur le parking. et Vous avez quelques marches sur l'arrière du, du plateau, de la terrasse. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et vous pouvez venir voir tous ces bateaux. Les, les pêcheurs sont euh, généralement assez conviviaux. les cas Caponka. Voilà, je leur demande s'ils sont d'accord pour, euh, pour que je les filme. On voit les filets ici. Voilà, ils sont tous affairés à ranger, filets, nettoyer les bateaux. Alors là, on est dimanche. Il y a souvent beaucoup d'enfants sur la plage. Et les enfants adorent parler aux étrangers, euh, montrer qu'ils connaissent quelques mots en anglais. Donc n'hésitez pas à vous approcher, euh, à leur dire juste euh, bonjour en anglais, euh, euh, ça va, des, des choses vraiment très simples. Ils seront très contents d'utiliser les quelques mots qu'ils ont déjà appris à l'école. <rire> Yeah, thank you. <laughs> oh, sway. Salutica. S'abaisse, s'abaisse, d'aimer. Tu Tu as laïque. <laughs> Emma. Oh, Boat Sway Mak? Sway. boat. Malaisie. Malaysia? Ah, oh, Voilà. Apparemment, ce... Oups, y a trou. Apparemment, ce, ce bateau vient de Malaisie. Ou son origine est malaisienne. Is tu es Emma. Et yeah. toi? Tu es moi? Isa. Nice de meet rencontrer. Yes, Hi. Salut. Salut. Salut. you Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Bye tiao. Bait -tiao. Bait -tiao t Watanon. Oh, ben Muslim. I know. I know. mais voilà. Je parlais tout à l'heure de poissons qui reviennent à la mer. Ben là, ils ont nettoyé des barracudas. Ben, si ça sent, ben c'est parce que les barracudas sont là. C'est pas grave. Quand la marée va remonter, ils vont partir et ils trouveront d'autres confrères pour les manger. Ou des crabes. Ou. Ou je ne sais quoi. à l'entrée de ce petit port de pêche, vous avez ce fameux parking et sur l'arrière, c'est pas évident de, de le trouver ou de le voir de loin, mais vous avez ces quelques marches qui vous permettent de rejoindre la plateforme. Alors d'ici, vous avez une jolie vue sur le port de pêche. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. S'il vous plaît, laissez-moi un like, ça fait plaisir. Et aussi parce que ça permet à YouTube de proposer votre vidéo à d'autres personnes. Je vous remercie de suivre mes vidéos, je vous remercie pour vos encouragements, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Et puis si vous venez à Koh Samui, bah faites-moi un petit coucou A bientôt Bye bye Je suis Emma, je propose ben Sawadi Villa à la location. Louer ma Villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans.